Win sans armes. Hello. Hello. Darkness, my old friend. La charge commence. objets contenant de l'équipement de valeur ont été localisés. Récupérez-les. Drone hostile dans la zone. Votre shield des fils de Les gars, je dois faire 0 kill Normal que si je craque shield je... Il vous reste un coffre. Allez, Allez chat, on peut le faire vous avez tous les coffres. Un réussi. Hello Ok, 7 secondes Et je vais savoir où est-ce qu'il y a un truc Là, c'est le moment critique les gars, parce que regardez, il y a des gens qui tombent en parachute, il y a les bots, il y a déjà un mec qui prend le truc, comme euh, j'aime bien le dire en, en italien, est la mierda de la pasta Hello man voler ça Merde, hop là je lui ai volé le colis sous les yeux Pas de basket maintenant ah c'est cool. J'ai masque ça, je suis bien. Hello I can kill you, I don't kill you, ok man? Non, man, why why les gars une grenade accrochée sur moi ça m'a enlevé deux plaques A autre avis, chat. Est-ce que là, c'est la bonne game Le seul que je me permettrais peut-être de tuer, c'est le dernier. Avec une belle exécution. C'est bon. J'ai réussi à le coller assez près pour que ça fasse le, le plein et que ça le remette neuf. J'ai une autoréa, j'ai un masque. Les stimulants, c'est de la merde, les gars. Ça sert à rien. Les gars, à la seconde où j'étais en train de faire un test. Les gars, j'étais en train de faire un test avec les jerrycans, voir si on j'allais pouvoir les faire exploser. À ce moment-là, sur l'immeuble juste à côté, il y avait un mec. Et juste avant, sur le toit où je me pose, un mec fout une frappe de mortier pour niquer mon hélico. Arrêt, on est dans le top 24. Il y a un monde où il n'y a pas de joueurs. Arrêt, je vois qu'il n'y a personne, les gars, dans le goulag. Je vais être libéré, les gars. Là, la mission, ça va être de retrouver les colis. Où est-ce qu'ils sont tombés J'ai fait l'erreur de ne pas regarder. Faut que j'arrive à retrouver un colis sur la map. C'est complètement impossible, je crois. Ça les remet maintenant sur la map Oh, génial, génial, génial, génial. Okay, ok, ok, Alors, sachant que là, un mec m'a cassé les couilles. Et là, c'est en plein open field. Et là, c'est en train de se battre. En soi. Et y a, là, il y a un véhicule qui passe juste à côté du. Euh il passe à travers, c'est marrant. Du coup, les gars, ça me fait vachement peur de le. Les Est-ce qu'il est en train de me rusher en mode super énervé mec mais... J'ai tout récupéré à part mon autorea. Il reste 18 personnes. J'ai réussi à tuer personne. Et là, je suis dans une zone où je sais que je vais pas avoir à bouger. Le dernier, je me permettrai de l'exécuter, je pense. Après, il y a un autre monde. Où j'arrive tellement à gérer la rotation. Je le tape un peu avec le bouclier et je l'oblige à sortir. Mais c'est un coup à mourir à faire ça. Je sais pas les gars, est-ce que le dernier je l'exécute Ou si j'ai l'occasion, je le paralyse et je le mets dans le gaz Le para et le jouer avec le gaz, c'est prendre le risque de perdre, chat. Hein. Je me suis orienté correctement. Putain, j'ai peur. là. C'est fou d'avoir peur à ce point parce qu'un jeu est mal développé. Mais pas avoir peur parce qu'une frappe de précision est là. Merde il y a un mec, il a les pistolets les gars, moi je peux pas me défendre sous logique, avec mes mains hein. Ok, il saute, ça veut dire qu'il laisse sa position Ok, il oh, a 3 de mortiers en même temps On s'en prend une petite, c'est rien La shotation C'est là qu'il y a l'échelle pour sortir. Hop, finalement l'eau c'est pas mal. C'est là qu'il y a l'échelle pour sortir. On part ça de l'autre côté finalement. On va se remettre le troisième shield. Je suis en train de claquer sous l'eau. Le mec a l'air bien énervé, il a, ça a perdu tout st style à se faire piéger bêtement. Hello man Hey what's up Hello Hello bitch You stupid, watch. On avoir le kill, le kill est knock solo. Zéro kill. Win. BAM Mastermind Vu que c'est le gars qui l'a knock, j'ai pu le finir au sol. C'est pas moi qui ai le kill, c'est le jeu. Voilà comment gagner une partie avec zéro kill, chat, sur Warzone 2.0. Ça fait partie des choses que je devais faire sur ma to-do list.